mon message ne donnera pas de nom, déjà pour commencer, il faut que ça soit bien clair. Je n'ai pas, pas donné de consigne sur une personne plutôt que sur une autre. Bon, Je, je, je, je voudrais surtout dire que je suis assez content de la bonne participation. C'est le message que que j'adresserais volontiers, c'est que les gens aillent voter, euh, qu'ils qu participent. C'est euh, une manière pour eux de dire bah, qu'ils se sentent concernés par la vie de leur, euh, de, de, de, de leur société, qu'ils sont, qui sont partie prenante. Donc, donc euh, la seule consigne absolue que je, que je pourrais donner, c'est bah, de... D'être aussi participant au deuxième tour qu'ils l'ont été au premier. Après, il y en a comme une autre, peut-être, moi, je n'ai pas de, Encore une fois, je n'ai pas apporté de jugement sur qui que ce soit. Le, le, le vote est un choix de conscience, et par conséquent, c'est le choix de chacun. Chacun est libre de son choix. Mais comme évêque, je voudrais comme rappeler ce que, d'ailleurs, l'Église de France a fait dans un communiqué qu'elle a publié pour l'entre-deux tours. Je voudrais, je voudrais comme rappeler quelques grands principes évangéliques. Enfin, L'évangile, le, le, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des, euh, à des cérémonies religieuses. L'évangile est, est là, nous est donné pour avoir une traduction dans la vie. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et, et cet évangile nous rappelle un certain nombre de valeurs qui doivent intervenir dans les choix que nous faisons. Euh, valeurs d'accueil, de, de, de solidarité, de respect de la de, de, de la dignité de chacun, de, de justice, euh, et j'en passe, et, et, et, et des meilleurs. L'évangile nous rappelle que chacun, chaque homme vaut autant que l'autre, et, et, que, et que nul n'a le droit de, de le discriminer, etc. Enfin, ça c'est tout ça, mais tous les gens, les, les chrétiens connaissent ces valeurs de l'évangile. Moi, moi, je... Moi, je, ma mission c'est de rappeler ça, donc les, les seules consignes que j'ai données c'est de dire euh, que, que votre bulletin de vote soit, soit un bulletin qui, qui aille dans, dans, dans le sens de l'évangile. Je dis ça aux chrétiens, les autres, les autres je n'ai pas à leur dire, c est, c est, mais, mais je pense que tout humaniste pourrait se reconnaître dans ses valeurs évangélique. Justement, vous, vous rappelez la doctrine sociale de l'Église, l'accueil, le, le respect de, de, de chacun, c'est pas vraiment effectivement les, le partage, les idées... partage, la solidarité, etc. C'est pas forcément effectivement les idées de Marine Le Pen. Pourquoi du coup ne, ne pas appeler à, à faire barrage euh, euh, officiellement, on va dire ah ben Moi, je n'ai je, je pas porté de jugement sur un candidat ou sur l'autre, d'autant plus que les jugements qui sont émis à leur propos si vous écoutez un peu ce qui se, ce qui se dit, sont, sont d'une infinie diversité Bon, alors Monseigneur, c'est vrai que d'un autre côté dans, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a euh, l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les personnes de même sexe et puis euh, aussi la, la reconnaissance d'un statut pour euh, les, les enfants nés de gestation pour autrui à, à, à l'étranger. Forcément Monseigneur la, la doctrine sociale de l'église ne se retrouvera jamais entièrement dans les deux candidats restant, Ça ne sera jamais totalement conforme à l'Évangile. Après, le deuxième élément de, de, de ce discernement, c'est de voir ce qui, ce qui est le moins éloigné, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ce qui ne s'y oppose pas. Enfin, pas là, là, où, là où notre conscience est mise à l'épreuve, c'est quand il s'agit de se demander, au fond, euh, où, dans, dans quel choix je suis le, le moins éloigné de ce que me demande l'Évangile. Donc quel choix, voilà. Et ça, encore une fois, c'est encore pas à moi de le dire, encore une fois, en fait, c'est pas... Euh, mais euh, la, la, ce, que la, ce que la Déclaration des évêques a, a fait, c est, c est, ça a été de rappeler qu'il euh, s'agit de discerner. Euh, on ne peut pas voter si on ne fait pas un vrai discernement. Euh, la question que chaque électeur doit se poser au, au moment où il met le butin dans l'urne, c'est il euh, y, y a des programmes, il y a des, des déclarations, il y a tout ce que vous voulez. Ben, la, la, la question que chaque électeur doit se poser au moment, mais son bulletin dans l'urne, est-ce que le programme de ce candidat ou de cette candidate reflète les valeurs auxquelles je crois comme chrétien. Encore une fois, on ne sépare pas le spirituel du temporel. Enfin, il n'y a pas d'un côté, côté la prière et, et, et le domaine spirituel et de l'autre côté le, le, le domaine du monde où on ne tient aucun compte de, euh, de, de, de, des, des, des indications que, que, que nous donne l'Évangile. Euh, L'Évangile est fait pour être traduit dans la vie. Et dans nos choix, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que préconise tel candidat ou tel autre, est-ce que c'est fidèle à l'évangile Alors ce n'est jamais complètement fidèle de toute façon, pas, ça l'est plus ou moins. Mais alors il y a, y a des choses qui sont totalement à l'opposé de l'évangile, il faut, faut, faut, faut le repérer ça. De, de le repérer et de le repérer, j'ai envie de dire, Monseigneur, en, en leur âme et conscience finalement Les chrétiens sont, sont, sont, sont des grandes personnes, ils sont capables de faire, s'ils ne sont pas capables de... De, de, de, porter, de faire ce jugement-là. Je veux dire, c'est pas moi qui, qui vais me substituer à eux. Ce n'est pas, pas ma mission de me substituer à eux. Je suis d'ailleurs tout, tout à fait convaincu que les chrétiens sont capables de, de, de, de discerner de cette façon-là. Euh, mais il faut qu'ils le veuillent. Et... et, et, et... Il faut qu'ils... J'avais écrit ça au mois de janvier dans un éditorial. Il faut qu'ils aient en vue le bien commun et pas, et pas seulement un bien propre. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce Parole d'évêque et bonne journée. Merci.